Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment souder de la tuyauterie en cuivre. Ce procédé est bien plus économique que le recours à des raccords mécaniques à compression. De plus, il est certainement le plus fiable dans le temps. Nous allons donc voir quel est le matériel nécessaire pour effectuer ces soudures. Nous aurons besoin, pour effectuer cet exercice, de trois longueurs de tuyaux de cuivre de 14 mm de diamètre et d'un raccord à souder T de même dimension. D'une lampe à souder à gaz. D'une boîte d'allumettes. D'un pot de pâte à décaper ainsi que d'un pinceau, d'une bobine de fil d'étain et enfin d'un rouleau de toile émerie. 90% de la réussite des soudures à l'étain repose sur la préparation des composants à souder. Il faut donc a l'aide d'un morceau de toile à papier vert, nettoyez les surfaces à souder. Le papier vert va créer des stries qui permettront à l'étain d'adhérer fortement. Toutes les surfaces concernées doivent être ainsi préparées. Ceci fait, on applique du décapant sur toutes les surfaces nettoyées. Puis on ajuste les différents éléments. Le raccord T. Ensuite, le deuxième tuyau. Et enfin, le troisième tuyau. Vient le moment maintenant d'effectuer les soudures. Pour cela, nous utilisons la lampe à souder. Il faut chauffer les quatre éléments, tuyau et raccord, au niveau du raccord en déplaçant latéralement la lampe sur 3 ou 4 cm de chaque côté du raccord. Dès que l'on commence à chauffer, le décapant se dissout et fait son office. Après une vingtaine de secondes de chauffe, on approche le fil d'étain. On continue à chauffer et si le cuivre est suffisamment chaud, l'étain au contact du cuivre va fondre et instantanément, par capillarité, il va se répandre tout autour du tuyau et pénétrer dans le raccord. On continue alors en effectuant le plus rapidement possible la même opération sur les autres points de soudure à créer. Et voilà on attend que cela refroidisse 2 ou 3 minutes et on passe le coup de chiffon pour essuyer les résidus de décapant. Les éléments sont maintenant soudés. Et sauf un problème dû au gel, ces soudures sont garanties pour un minimum de demi-siècle. Toutes les sortes de raccords de cuivre ou de laiton peuvent être soudés de cette façon. Pour plus de précision, rendez-vous sur les blogs